Bonjour à tous, donc, euh, bienvenue dans cette euh, septième leçon de cours de piano. En tout cas, euh, j'espère que tout le monde va bien, que l'apprentissage se passe pour le mieux. Donc, dans cette septième et dernière vidéo de la saison, donc de la première saison euh, consacrée aux bases même aux fondamentales de l'instrument, euh, nous allons terminer par ces, cet épisode-là où euh, ce que je vais nous donner, euh, plusieurs exercices pour travailler donc, la dextérité des doigts, des mains, pour pouvoir être davantage à l'aise, pour pouvoir se déplacer sur les accords, donc toujours dans la gamme de Do, notre première gamme vraiment de, de, de prédilection, si je pourrais dire, euh, afin de progresser, d'être à l'aise dedans. Donc, euh, ça va être le fruit de, de cette septième leçon. Et donc, je tenais également à dire que donc, euh, nous allons nous retrouver donc vendredi qui arrive. Donc, euh, on vous donnera l'heure sur les réseaux pour justement un live, comme je l'avais énoncé euh, tantôt dans, dans la précédente vidéo, que nous allons vraiment mettre en place un live où ce que chacun aura la possibilité de poser des questions. Et au préalable, donc on va ouvrir justement ben, les, les commentaires seront ouverts aux questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails donc à l'adresse mail donc de Musique de Vie afin de poser déjà les questions qui peuvent vous venir par rapport à l'ensemble des leçons que nous avons pu voir jusqu'à aujourd'hui, donc de la première jusqu'à la septième, jusqu'à aujourd'hui. Préparez tout ça et euh, préparons-nous vraiment pour l'échange euh, vendredi donc en direct sur la chaîne donc de musique de vie officielle YouTube. N'hésitez pas, vraiment à, les choses qui peuvent vous passer à l'esprit, les choses que vous ne comprenez pas, sur lesquelles vous voulez avoir des éclaircissements, on va essayer vraiment de, de faire de notre mieux par la grâce du Seigneur pour pouvoir ben, apporter des éclaircissements, apporter encore davantage d'éléments pour nous permettre de progresser encore une fois. Donc voilà, que, que vraiment que le Seigneur soit, soit béni. Nous bénissons encore pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir être là ensemble et surtout pouvoir honorer son Saint-Nom. Donc voilà, en soi, Donc nous allons débuter notre leçon par le premier exercice. Je vais nous en donner plusieurs, quand une fois, qui vont nous permettre de pouvoir progresser dans l'instrument avec la dextérité. Donc, premier exercice. Nous allons commencer sur donc, le, le Do, premier degré de la gamme de Do. Donc, exercice assez simple, puisque ce que je vais faire c'est que avec ma main gauche, je vais plaquer mon accord, et avec ma main à droite je vais le plaquer et je vais faire un arpège juste après. Donc je m'explique, je nous le montre. Ok. Je plaque. Je fais un accord plaqué avec mes deux mains et juste après, je fais un arpège avec ma main droite. Donc l'exercice consistera en ça, sur tous les accords de la gamme de do. Arpèges. Donc en même temps que vous plaquez et vous faites les arpèges, n'hésitez pas en fait à citer dans un premier temps vous pouvez citer les accords ou citer les nomenclatures pour vous familiariser encore une fois avec les deux. Par exemple, 1 2 3 4 5 6 7, et 8. Ou le même exercice en citant Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, ainsi de suite. donc Voici pour le premier exercice. Donc, plaquer, accord plaqué avec les deux mains, et avec la main droite, je finis avec un arpège. Ok Très bien deuxième variante donc deuxième exercice donc c'est le même exercice sauf que l'arpège on va le faire dans l'autre sens au lieu de commencer par le pouce et aller donc du plus grave vers le plus aigu on va faire l'inverse ça va être du plus aigu vers le plus grave exemple Sachant que ce qui est important, c'est que vous soyez fluide au niveau de vos mouvements pour que, au fur et à mesure, vous puissiez descendre les accords rapidement, sans trop d'hésitation, pour que ça puisse venir au fur et à mesure et que vous commenciez à plaquer les accords en... Même chose pour le premier exercice. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice. Donc de toujours dans, dans, la, même gamme, dans la même gamme de do. Donc cette fois-ci, ça va être de plaquer l'accord et de d'appuyer, on va dire en arpège, pas vraiment en arpège, mais une note. Après l'autre sur la main droite, comme ceci. voyez oui. Alors je faisais un arpège jusqu'à je plaquais les notes. Je gardais mon pouce enfoncé, voilà, comme vous pouvez le voir sur le, le clavier virtuel. Mais cette fois-ci, je vais plaquer et je vais sauter mes notes, vous voyez. Ça okay. c'est pour le troisième exercice. Quatrième exercice, même chose, mais comme la variante qu'on a faite tout à l'heure, on va faire la même chose, mais avec, on va dire, on va partir de l'aigu vers le grave au niveau de l'appuyer des touches. Okay. voici pour notre quatrième exercice. Ok, Alors. on continue toujours dans vraiment nos, la suite de nos exercices. Pour rappel, vraiment cette leçon, cette dernière leçon de la première partie de notre première saison, si on peut appeler ça comme ça. Et vraiment, on va se centraliser sur l'exercice pour travailler davantage la dextérité des doigts. Je, nous donne, je vais nous donner encore deux autres exercices pour nous permettre encore de travailler cela. Donc, l'exercice suivant concerne tout simplement à... On va travailler essentiellement là, ça va être la main droite. Donc, on va se positionner naturellement sur la corde de dos. Vous voyez ici. Voyez les doigts qui enfoncent les touches, ok. Et maintenant mon exercice va, consi... va tout simplement euh, nous amener à travailler en fait des croisés. En fait, on va croiser les doigts. C'est-à-dire que je vais commencer par plaquer les deux notes ici, donc ma note de do, ma note de mi. Ensuite, avec mes deux doigts qui sont en l'air, à plaquer le, la note de Ré et la note de Fa que je vais relever ensuite pour plaquer la note de Mi et la note de Sol avec ma dernière paire de doigts. Ok on, on récapitule. Les deux premiers. Les deux autres paires. Vous voyez les doigts qui enfoncent. Ça va faire mal, ça va être dur au début. Parce que vous allez voir que vos doigts vont bouger tous les uns avec les autres. En même temps, ça va être un peu, ça va être un peu compliqué, difficile au début. Mais justement, c'est avec ce type d'exercice-là que vous allez pouvoir ce qu'on appelle travailler la dextérité. OK Donc, dans un premier sens, en montant. On le reprend encore. OK On descend. Donc, montée et descente, ça fait... D'abord, on monte progressivement. On peut faire une descente. Encore une descente, on peut faire. Et donc maintenant, l'exercice va consister à commencer, tac, dans ce sens, pour revenir dans l'autre. Dans ce sens, pour revenir dans l'autre. Ok. N'hésitez pas vraiment à le faire jusqu'à temps que ça commence à travailler, vous allez sentir votre poignet qui va commencer à chauffer. On va dire que c'est un bon signe dans ce sens-là. Quand ça commence à faire mal, c'est que ça commence à travailler. Lorsque, euh, voilà, il faut se dire ça. Donc ne pas hésiter à travailler, à le travailler, à le travailler pour que ça commence on dire, à, à, vraiment à, à délier vos doigts. Ouais. Au fur et à mesure, quand vous commencez à être le plus en plus à l'aise, vous pouvez en fait commencer à accélérer la cadence pour justement, vous dire, amener un peu plus de difficultés justement pour vous aider encore dans ce travail-là. Mais ne cherchez pas à aller trop vite dès le début. Molo. Tout doucement. Et au fur et à mesure, ça viendra. OK. Vous pouvez le faire que dans la descente. Ou que dans la montée. Vous-même, vous pouvez créer justement la variante de l'exercice. Vous voyez, une fois de chaque. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, et voilà, en soi, pour cet exercice, et le petit dernier qui est une variante de ce, cet exercice, qui est toujours donc la même position des doigts, mais cette fois-ci, on ne va pas les plaquer en même temps, ça va être successivement qu'on va en fait faire une, un enchaînement de notes, mais toujours avec les mêmes doigts. Allez, je commence par 1, 3. 2 4 3 5 compliqué <rire> ça fait hop hop hop OK 1 3 2 4 3 5 4, 3, 5. OK. Donc toujours comme l'exercice juste avant, on s'amuse d'abord dans une progression, donc en partant du plus grave vers le plus aigu, toujours plus grave vers le plus aigu, plus grave vers le plus aigu. Et quand on commence à être à l'aise, au fur et à mesure, on commence un petit peu à accélérer la cadence, mais également on peut le faire dans l'autre sens, en partant du plus aigu, donc vers le plus grave. une combinaison différente. J'ai commencé par celui-là, dernier. Donc ça. Voilà pour notre petit package d'exercices. Donc ça, c'est encore un, un jet d'exercices que, que je nous donne justement pour on va dire pour euh, finaliser cette première partie. Encore une fois, c'est pas la dernière partie, c'est le, le, le, le dernier chapitre de cette saison, Donc, euh, dans lequel je viens de donner une liste d'exercices. Vraiment, n'hésitez pas à travailler ça. Je sais que plusieurs personnes peuvent vous demander combien de temps il faudrait pratiquer le piano, même si vous avez un petit... Un petit 40, 40, 45 minutes, une petite heure. Et encore une fois, je tenais à, à, à nous encourager dans ce sens-là. Dites-vous que euh, lorsqu'on se met dans une atmosphère de... D'apprentissage, simplement d'apprentissage, c'est clair que ça peut être fatigant parce que ça peut être des exercices qui ne sont pas simples à faire ou ça peut être des notions qui ne sont pas simples à comprendre. mais Encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que, euh, comme la parole nous dit, ben, tous ces dons, ces talents viennent d'en de, haut, de notre Père. Et c'est par lui, c'est lui qui nous donne la grâce, c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous donne l'intelligence, j'en suis sûr et je le crois. Notre Seigneur Yoshua, notre Seigneur Elohim, c'est lui qui nous donne cette intelligence-là. Et avec son intelligence, avec ses capacités, nous avons la possibilité d'apprendre plus facilement. Encore une fois, nous, nous avons notre part des choses à faire dans notre apprentissage. pas On se lève un matin, et on se dit, bah, ça y est, je vais savoir jouer au piano, je vais connaître toute la parole. Euh, euh, c'est un travail également qui a à faire à notre niveau de, de pouvoir bah, travailler, s'asseoir et... Priez le Seigneur qui nous aide, tout simplement. Comme toute chose, priez le Seigneur qui nous aide, qui nous ouvre l'intelligence pour pouvoir ben, travailler, pour pouvoir apprendre cet instrument, pour pouvoir l'adorer avec ça. Et, et, et voilà, de ne pas être vraiment dans cette euh, attitude simplement d'écolier qui apprend des choses, et la technique, la, euh, les choses littérales et tout ça. Mais dites-vous dites que c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est une démarche qui est faite pour pouvoir honorer le Seigneur, pour pouvoir l'adorer, que ce soit à travers le piano, que ce soit à travers euh, la guitare, peu importe les instruments, peu importe les instruments dans lesquels vous êtes au niveau de l'apprentissage. Je tenais vraiment à vous encourager, à vous dire que voilà, toutes choses vraiment concourent euh, au bien de ceux qui aiment notre Seigneur. Hein, et euh, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, ayons foi en cette parole, ayons foi en notre Seigneur. Notre, notre grand notre Elohim notre maître notre grand frère vraiment soyons encouragés et je comme je disais en début de la vidéo nous allons nous retrouver donc d'ici vendredi donc euh, nous allons passer les informations au niveau des, des, des réseaux pour nous préciser l'heure. Donc pour un live, un live d'échange au niveau donc, des, des, des premières leçons de piano pour pouvoir éclaircir des points, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir donner des conseils pour l'apprentissage, pour grandir encore dans, dans, dans, dans, dans le jeu par la grâce du Seigneur. Hein, vraiment, donc, je nous invite à, à, à envoyer toutes tout les questions qui peuvent venir à, venir à l'esprit. Donc sur le mail de musique de vie ou directement en fait en commentaire euh, de, de la vidéo, donc dans la barre de commentaires, n'hésitez pas en tout cas. Et donc nous allons nous retrouver d'ici vendredi pour pouvoir échanger autour encore de, de ces premières leçons de piano. Que le Seigneur nous garde. Je nous souhaite vraiment une, un bon apprentissage encore. Et euh, je nous dis donc à vendredi. À bientôt.